Tiroir interne, euh, coulissant, casserolier, crédence murale, rehausse. Il paraît qu'on ne comprend pas tout ce qu'on dit, nous, les cuisinistes. Alors, on va faire un petit lexique illustré ensemble. C'est parti Ici, l'idée de cette vidéo est de vous expliquer les termes, ce qu'on utilise en fait pour nous. Tout d'abord, plan de travail. Quand on parle d'un bec de corbin, on parle du travail du champ. Champ droit, champ bec de corbin, on parle du travail du champ, bien évidemment. Tout en bas, on parle ici de socle ou de plainte. C'est la même chose pour nous, un socle ou une plainte, on peut même utiliser des fois les deux termes dans la même phrase, alors que ça veut dire la même chose dans notre monde, à nous, évidemment. Quand on parle d'une joue, on dit souvent, voilà, on va mettre deux joues pour terminer. C'est quoi une joue dans le monde d'une cuisine C'est ceci. Une joue terminale, terminale c'est ceci, qui peut être soit travaillée, comme ici, travailler dans le bois ou soit complètement droite, on peut les avoir en bois ou même de la même matière que le plan de travail, joue retombante ou joue terminale en plan de travail. Meuble, épices, range épices, c'est ceci pour nous. Nous parlons d'un meuble coulissant, qu'on peut également appeler un petit pharmacie, dans lequel on peut avoir les huiles, le vinaigre et les épices au-dessus. Un thème que vous allez entendre très souvent un tiroir. Avec un range couvert, comme ceci. Et nous allons vous parler également de meubles coulissants, un coulissant ou un casserolier. Un coulissant ou un casserolier, c'est donc des plus grands tiroirs, plus petite hauteur, casserolier ou coulissant, plus grande hauteur, avec à l'intérieur un tiroir dit interne ou à l'anglaise. C'est la même chose, vous pouvez avoir en fait un tiroir à l'intérieur du coulissant. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ce genre d'application. C'est en fait pour une question de design. Regardez ici les deux. Vous avez les deux portes ici jumelées qui donnent un rangé piste avec deux portes jumelées. Mais après, pour une question pratique et ergonomique, nous plaçons un tiroir au-dessus, un grand casserolier et un tiroir interne ou à l'anglaise à l'intérieur. C'est grâce à ça que les cuisines modernes sont hyper ergonomiques car on sait faire plein de choses différentes tout en gardant un design extérieur esthétique. Un groupe aspirant. Quand on parle d'un groupe aspirant, on parle d'une hôte, mais d'une hotte qui n'est pas visible. Ça, c'est un cache de hotte. Et le groupe aspirant, c'est en fait le groupe qui vient se clipser, s'installer sous un caisson, sous un caisson en bois, dans un plafond ou dans un cache de hotte complet. Donc, quand on parle de groupe aspirant, on parle bien d'une hotte cachée. Meuble d'angle, 2001 On en a parlé au tout début des vidéos de cette mini-série meuble d'angle demi lune. Nous avons également des thèmes que vous avez entendus très souvent. Nous parlons ici de cache lumière. Le cache lumière est une rajoute et en fait qui sert en fait à cacher les lumières qui sont en dessous. Donc le terme est tout à fait logique, mais je préfère vous le montrer. Ce qu'on appelle un cache lumière qui est donc attaché au meuble haut. Et pour finir une cuisine qu'on appelle traditionnelle, nous plaçons une corniche en fait au dessus. Et les corniches sont installées en onglet, ce qui fait qu'au niveau des angles, vous avez une jonction qui est absolument parfaite, vraiment bien mise en point, donc des corniches installées en onglet. Ici, vous voyez toute cette finition sur le côté. Au niveau des plans de travail des éviers, vous allez souvent nous entendre dire, est-ce qu'on vous met un évier à poser ou un évier sous-intégré. Un évier à poser, c'est un évier qu'on vient poser sur le plan de travail. Donc, si on schématise, l'évier déborde du plan de travail par le dessus. Sous-intégré, l'évier est collé par en dessous. Donc, l'intérieur, on vient donc faire un trou dans le plan de travail. L'intérieur est poli, ici. Et donc, l'évier est collé par en dessous. C'est... Sans aucun souci, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, on a mis un évier en céramique noir collé par en dessous. Vous voyez qu'on a fait un trou même pour le robinet dans le plan de travail. Et donc ceci, on parle également au niveau de l'égouttoir. Est-ce que nous allons mettre une zone défoncée avec ou sans strie Qu'est ce qu'une zone défoncée Une zone défoncée, c'est une zone qui est travaillée ce qu'on appelle à la water jet. C'est un système spécial qui vient en fait défoncer tout doucement le plan de travail. Et donc, la zone défoncée permet de recueillir l'eau pour éviter simplement que l'eau déborde du plan de travail, dans lequel les stries sont creusées et qui permettent à l'eau de s'écouler. Donc, vous avez ici un évier sous-intégré, collé sous-intégré, et nous avons travaillé une zone défoncée avec des stries dans votre plan de travail. Dans les termes parfois compliqués, on parle de cuisine avec gorge. On en a fait une vidéo dans cette série, donc, vous n'avez pas de poignée sur la porte. La porte est lisse et vous avez en fait une gorge en aluminium qui traverse votre cuisine aussi bien verticalement qu'horizontalement. Et donc, pour ouvrir la porte, vous passez votre main ici. Vous avez une prise en main qui a été prévue pour. Vous passez votre main et vous ouvrez votre porte, aussi bien vos portes de meubles que vos portes de réfrigérateur. Donc, on parle bien de cuisine avec gorge. Maintenant, on a parlé des éviers sous-intégrés. On parle ici d'un évier apposé, affleurant. Car oui, on distingue les deux. Vous avez des éviers apposés qui sont un peu plus hauts. Et là, vous avez un affleurant. Vous avez presque un tout, tout fin inox 1 mm qui est posé de manière extrêmement esthétique sur votre plan de travail. Évier apposé, affleurant. Nous parlons ici d'un sous-évier coulissant. Alors ça, vous allez souvent nous entendre dire le terme. Alors pourquoi est-ce que je distingue le terme Vous connaissez les sous évier à porte, tout à fait classique. Ici, un coulissant est donc un grand tiroir, comme on disait au début de cette vidéo, contrairement à un tiroir simple. Donc un coulissant est un grand tiroir. Et donc au niveau du sous-évier, ça nous permet de faire passer ici le siphon et l'installation de votre évier, mais de garder quand même de la place un sous-évier coulissant dans une cuisine à gorge. Ceci est une crédence murale qui peut être en bois, en verre, en pierre, en dectone, en granit, en quartz, en céramique. Crédence murale est donc pour nous un terme qui est vaste, donc tout dépend de la matière, donc qui est un système qu'on vient appliquer au mur sur mesure. Alors pour donner l'exemple, nous avons ici une crédence murale en verre trempée Rétroéclairé, magnétique. Et donc, nous avons évidemment plusieurs matières qui permettent d'avoir cela. Comme je disais, verre, pierre, bois. Donc la crédence murale représente en fait l'aménagement mural que nous installons chez vous. Autre thème que nous utilisons énormément, je le disais, mais je vais le remontrer. Les fameux tiroirs internes dans une cuisine équipée où donc vous, perm vous permet d'avoir deux portes, mais donc à l'intérieur, une installation de tiroirs. On appelle ça tiroir interne ou tiroir à l'anglaise. La différence, dans ce meuble-ci, voici un coulissant ou un casserolier et voici un et deux tiroirs. Nous distinguons les deux. Un tiroir pour nous est de petite hauteur. Ici, on a entre... 15 et 20 cm de tiroir avec à l'intérieur au-dessus, un range couvert. Dès que nous parlons de coulissant ou de casserolier coulissant, donc c'est logique, vous êtes installé sur des coulisses. Mais dès qu'on parle d'un casserolier, on parle donc un tiroir dans lequel mettre des casseroles, donc il est plus haut et permet de mettre des casseroles. Donc souvent, si on va vous dire est ce que vous souhaitez avoir beaucoup de coulissants, beaucoup de casseroliers, on parlera de haut tiroir et dans un meuble coulissant, nous installons un casserolier ou deux casseroliers et des tiroirs. C'est là pour nous la distinction que nous faisons des deux. Mais ce n'est pas fini, évidemment. On parle aussi d'un meuble pharmacie, d'un meuble tandem, d'un meuble à aménagement. Quand on parle de colonne aménagée, une colonne aménagée est une colonne qui permet d'avoir une extraction complète. Elle existe en pharmacie, je vais vous le montrer, mais elle existe également, ce qu'on peut appeler en meuble tandem, comme ceci. Dans les mots qu'on connaît et qu'on utilise et qu'on ne sait pas toujours bien exactement ce que ça veut dire, un meuble pharmacie en cuisine équipée, c'est ceci. Voici un meuble pharmacie d'une largeur de 30 cm. Il en existe les plus courants, 30 cm et 45 cm. Ce sont les plus courants. Voilà, pour terminer cette vidéo, je suis devant la crédence. Mural en dictum aura bookmatch. Alors, j'explique rapidement pourquoi bookmatch, car c'est une crédence à livre ouvert. C'est deux morceaux, en fait, qu'on a, qu'on est venu mettre l'une sur l'autre. Voici un peu le lexique, le vocabulaire illustré dans le monde des cuisinistes. Comme ça, vous avez toutes les cartes en main pour savoir vous y retrouver. Je vous invite à passer nous voir en magasin, me consulter, consulter nos architectes, laisser un commentaire à cette vidéo, likez-la. Partagez nos autres réseaux sociaux si vous désirez nous suivre. Instagram, Facebook, également Pinterest et pourquoi pas Twitter. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao